Hey, salut tout le monde, c'est Weedman, content d'être avec vous. Écoutez, j'ai déjà commencé le triple burger. Eh oui, le triple burger là, de Skunk House génétique. Le fameux euh, phénotype de Zuzukana. Eh bien, c'est la dernière fois, la dernière fois qu'on va trimer le triple burger. Je me suis débarrassé des deux clones que j'avais. Plus les deux plantes qui étaient... Euh, en floraison, en floraison, et puis euh, j'ai eu l'autorisation de Zuzukana de me débarrasser du phénotype numéro 6. C'était pas son préféré, et c'est la fin. Donc, euh, la quatrième plante de, mon, de ma dernière grow avec ma XS2000 de Vipar Spectra, et on veut savoir là, si on a atteint le 200 grammes avec les quatre plantes. Jusqu'à présent, là, euh, on en a trimé trois. Donc, le Mendocino Animal Cookie, là, la plante que j'aime beaucoup, 55 grammes. GMO Animal Cookie, après une deuxième vérification, 34 grammes seulement. Le Gelato Cake, qu'on vient juste de faire, 52 grammes. Donc, le Triple Burger, Puis maintenant, j'ai vraiment hâte de voir là, ce, qui, ce que ça va donner. Donc, je trimme ça et puis je vous reviens là très bientôt oh et voilà le triple burger numéro 6 écoutez euh, il est très beau comme ça mais je pense que je l'ai coupé quand même un peu trop court là. pas trop court je veux dire un peu trop tôt je pense qu'il aurait fallu là, que je le laisse encore un bon petit 5 jours la dernière fois il y avait plus de mauve que ça, là euh, sur les cocottes quand même le givré euh, les cocottes sont dures euh, L'humidité, je ne sais pas, là euh, c'est sûr que c'est pas trop humide. Euh, il, a, il a séché rapidement. À cause de la température, euh, j'étais rendu là, à 20 degrés Celsius, toujours avec 60% d'humidité. Seulement là, 9 jours se sont écoulés. Non, excusez-moi, 10 jours, 10 jours se sont écoulés là, pour euh, le séchage du triple burger. 10 jours, écoutez, on est arrivé à avoir 12, 14, à... j'ai hâte des, de le trimo complet, on va mettre ça en épaule maçon et puis je vais mettre un petit, là, petit truc là, pour avoir euh, l'humidité, et puis ça va me donner une bonne idée, là. même si les petits trucs là, euh, cheap, ah, je sais que c'est cette affaire là, je vais montrer ça. Donc le truc que je vous parlais là, c'est ce, ce truc là ici, Écoutez, quand j'en ai 4, un à côté de l'autre, euh, j'en ai 3 qui vont indiquer, mettons, 48. Et puis, j'en ai peut-être un autre à côté qui va avoir une différence de 2%. Donc, euh, 3 sur 4 là, ont euh, les mêmes chiffres. Et 1 sur 4, là, 25%. Euh, peut-être pas défectueux, peut-être pas là, précis comme les trois autres. Donc, euh, triple burger, on va faire un dernier zoom. Et j'ai un petit peu de travail à faire. J'ai le reste de la plante trimer ça ici là c'est les grosses cocottes euh, donc c'est pas les super grosses cocottes qu'on qu aimerait avoir peut-être pour certaines personnes mais euh, c'est le triple burger ça sent le triple burger un goût là euh, on le sait hein? de, de, de, de merde hein? de caca avec diesel et le buzz là très fort là euh, j'ai l'impression que le taux de thc est très élevé donc je continue à trimer et après ça, on embarque sur la balance. À tantôt! Enfin terminé. J'ai terminé là, de trimer le triple burger. Beaucoup, beaucoup là, de retailles. Beaucoup là, de petites buds, là que j'ai laissé aller. Euh, trop petites, trop petite. Et puis euh, malheureusement, là, je ne ferai pas de hache avec ceci. Donc euh, 2 demi, donc un contenant là, complet. On va voir ce que ça va donner sur la balance. Et on va additionner là, les quatre plantes pour connaître le total qu'on a eu avec notre dernière culture avec la lumière de Vipar Spectra, la XS 2240 W de puissance. Donc on va peser ça là, immédiatement. Et voilà, le moment de vérité. On va peser sur terre Et on y va avec le Triple burger. Pour ce qui est d'humidité, t'es rendu à quoi Ah oui, c'est vraiment trop sec. Vraiment, vraiment trop sec. Là, je vais rajouter quelques gouttelettes d'eau. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Vraiment, là, le 20 degrés a vraiment affecté le séchage. Si J'aurais été capable d'avoir 16. Mais c'est l'humidité que j'aurais euh, eu de la difficulté à atteindre. Pour avoir le 16 degrés, j'aurais pu ouvrir la fenêtre. Mais euh, il fait tellement. C'est tellement sec à l'extérieur que mon humidificateur n'aurait pas fourni. 49 grammes. 49 grammes. J'ai goût d'aller trimer. Des petits bouts pour avoir 50 grammes. Hey, je le fais. Bouge pas. Et voilà un 50 grammes là. Bien solide. <coughs> j'étais été chercher là, des, euh, des petits bouts popcorn comme ça. Là, à la San Rafael. Donc. Euh, <coughs> 51 maintenant. J'ai déplacé ça. En tout cas. On va mettre 50. On va mettre 50. Alright, j'ai inscrit ça. Et on fait le total là, des 4 plantes. On écrit 50. On écrit 50. Pour le triple burger. Et voilà la conclusion. 191 grammes. Certains diront un échec. Euh, ma XS2000 de Vipar Spectra. 240 watts de puissance. La... Les gens disent qu'il faudrait avoir là, 1 gramme du watt. On aurait aimé l'avoir 60 grammes par plante pour un total de 240 grammes. 191 c'est mieux que rien. Euh, beaucoup de difficultés difficulté avec le GMO Animal Cookie, 34 grammes. J'ai mal trimé là, le bas de mes plantes. Là. Beaucoup, beaucoup de petites cocottes là, qui ont été euh, aux poubelles. Là. Ça ne me tentait pas de faire du hache. Donc, euh, je me suis vraiment occupé là, de mon Mendo Chino Animal Cookie. Là. Ça paraît avec le résultat 55 grammes. Euh, quand c'était le moment là, de donner de l'eau, des nutriments. J'en donnais toujours un petit peu plus là, au Mendochino, donc on peut voir la différence. Donc on continue euh, avec la suite des choses. Et on va voir là, ce qu'on va faire là, avec la prochaine Grow et la XS2000. Présentement, on a deux plantes là, de Mendochino Animal Cookie. Et puis on utilise là, euh, le vermicompost là, de Vermibec. Donc euh, continue à suivre euh, Winman et on va voir là, pour la suite... Quelles seront les nouvelles variétés génétiques qu'on va faire pousser sous la XS2000 après les Mendochino Animal Cookie. Un pouce sur commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. 191 grammes. Est-ce que vous, vous auriez fait 240 grammes? Alright, à la prochaine. Ciao, ciao!